Correction plus rapide de cette partie-là. 5 super-héros vaut 20. Pour neutraliser ce fois 5, il faut que je divise par 5 à gauche. Puisque je divise par 5 à gauche, alors je divise par 5 à droite. Et ça me fait que super-héros vaut 20 divisé par 5 égale 4 en équation. Ici, donc nouveau petit piège en... 3 x 6, je peux calculer combien ça fait, donc je le calcule. 3 fois 6, ça fait 18. Et seulement après, je résous mon équation de x 9 pour arriver à un seul super-héros. Il faut que je divise par 9. Puisque je divise par 9 à gauche, alors je divise par 9 à droite pour garder l'équilibre. Et je me retrouve avec super-héros qui vaut 18 divisé par 9, ça fait 2. Si j'ai une équation avec du x... Je n'ai pas peur du x et j'imagine que c'est un super-héros et que donc tout va bien. 8 super-héros. Pour passer à un seul super-héros, je divise par 8 à gauche. Puisque j'ai divisé par 8 à gauche, alors il faut que je divise par 8 à droite pour garder l'équilibre. 72 divisé par 8, ça fait 9. Si c'est sous forme d'équation, 8 fois x qui vaut 72. Je pourrais même avoir aussi 8x égale 72. C'est la même chose, la même valeur. Ici, j'ai un super-héros, plutôt une super-héroïne, plus une deuxième super-héroïne qui vaut 48. Ce qui veut donc dire que deux super-héroïnes vaut 48. Pour pas passer de passer deux super-héroïnes à une seule, il faut que je divise par 2 à gauche. Puisque je divise par 2 à gauche, alors il faut que je divise par 2 à droite. Ce qui me donne que la super-héroïne vaut 48 divisé par 2, 24. Et si je l'avais en, en équation avec du x, ça aurait été x plus x qui vaut 48. x plus x, en fait, c'est la même chose que 2x que je résous en divisant par 2 des deux côtés. Même petit piège ici, je peux commencer par voir que 9 x 3, ça fait 27. Et comme tout à l'heure, en fait, il faudra que je commence par enlever ce 2 à gauche. Mais puisque je l'ai enlevé à gauche, il faudra que j'enlève aussi à droite pour garder l'équilibre. J'aurai donc une super-héroïne divisée par 2, plus de moins 2, qui aura disparu 27 moins 2, ça, ça fait 25. Pour neutraliser ce divisé par 2, il faut que je multiplie par 2. Puisque je multiplie par 2 à gauche, alors je multiplie par 2 à droite. Divisé par 2 fois 2, ça se neutralise, il me reste à droite. Super héroïne qui vaut 50. Si je l'avais avec du X... Ici, supérieur au x11, moins 6 égale 7 x 7. Eh ben, je peux commencer par dire que 7 x 7, ça fait 49. Ensuite, ce moins 6, pour qu'il soit neutralisé, eh ben, il faut que je fasse plus 6. Puisque j'ai fait plus 6 à gauche, alors je fais plus 6 à droite. Moins 6 plus 6, ça se neutralise. À droite, 49 et 6, ça fait 55. Pour passer de 11 super-héros à un seul, il faut que je divise par 11 à gauche. Puisque j'ai divisé par 11 à gauche, alors il faut que je divise par 11 à droite. Ce qui donne, si j'ai une équation avec du X...